Allons peuple de Dieu, voilà pour vous, frère Yves N'Golo. Ce dimanche, je vous invite à ce grand concert qui sera organisé à Fellowship Tabernacle, dénommé Ozan. Je vous invite tous, Kariboussan. Il sera évidemment animé par le frère Yves N'Golo, frère Christian Salem et le frère David Mukendi, ainsi que tous les musiciens de la ville de Lubumbashi. Nous vous invitons de partout où vous vous retrouvez, de venir nombreux. que Dieu vous bénisse. C'est ici votre frère Christian Salem. Je vous invite à prendre part à ces grands concerts de notre frère Yves Mbolo, dénommé Osana. Alors, venez nombreux et participer à l'atmosphère du ciel au travers de la musique. Chante. Comme adresse, croisement des avenues chaussées, titre foncier, à A fait le chip tabernacle. Nous allons vous attendre à 15h juste. Bienvenue à tous.